Voilà, donc bonjour à tous. Euh, donc, euh, on se retrouve aujourd'hui pour, euh, pour euh, une, un webinaire euh, au sujet euh, du dispositif de référent du MOOC botanique 2. Euh, donc, euh, donc, comme vous pouvez le voir euh, sur cette première euh, ce premier écran, donc le MOOC botanique 2 est, est un MOOC euh, sur les plantes et leurs usages et euh, c'est un MOOC qui est réalisé par Telabotanica. Botanica avec euh, plusieurs partenaires que vous pouvez voir euh, en pied de, de diapositive, euh, donc avec lesquels on a été heureux de co-construire ce, cette formation-là. Alors, peut-être qu'on peut, qu peut voilà, départager un peu l'écran, effectivement, pour, euh, pour vous montrer euh, un peu tous. Voilà, On est, on est nombreux aujourd'hui, on est 19. Euh, donc, C'est plutôt pas mal euh, par, rapport, euh, par rapport à ce... Par rapport à ce webinaire qui porte sur quelque chose d'assez spécifique, hein. l'idée c'est pas euh, de suivre le MOOC botanique hein, et de vous donner des informations sur comment suivre le MOOC botanique mais c'est vraiment un webinaire qui vise à, à vous donner des informations sur comment relayer ce MOOC là sur votre territoire et euh, comment rendre visibles vos activités et, euh, et comment organiser peut-être des événements autour de ce MOOC. Donc euh, on va passer une petite heure, peut-être un peu moins, à voir selon euh, le nombre de questions que vous aurez à, à poser. Euh, sachez voilà, que du coup, on aura une petite heure ensemble pour, euh, pour échanger, pour vous présenter dans un premier temps déjà euh, ce qu'est le MOOC, ce qu'est le dispositif de référent et ce qu'on peut vous conseiller. Euh, donc, Je vais commencer dans un premier temps avec, euh, avec une présentation des objectifs Pardon, une présentation de l'historique du MOOC Botanique 2. Donc, on va pouvoir repartir sur un petit partage d'écran. Voilà. Donc, euh, bah vous avez peut-être entendu parler du tout premier MOOC, hein, MOOC Botanique, c'était en 2016. Donc, la Botanica a diffusé pour la première fois un MOOC en botanique pour initier à la reconnaissance des plantes le grand public. Alors, ce, ce MOOC a été diffusé euh, trois fois euh, en 2016, 2018, 2020. Et euh, c'est 86 000 personnes qui se sont inscrites à ce MOOC. Donc, euh, il y a eu un, un, un sacré succès par rapport, à, par rapport à ce MOOC. Et depuis, on a développé d'autres MOOC sur la plateforme Téléformation. Donc, il y a eu le MOOC Herbefolle en 2018, qui a été aussi rediffusé en 2021. On a eu la création aussi du MOOC Tram Vert et Bleu avec l'Office français de la biodiversité. Euh, le MOOC Herbefolle, c'était avec l'Université Paris-Saclay. Et puis, en 2022, on a eu la diffusion du MOOC Nature Adapt, qu'on a co-diffusé avec réserve Naturelle de France en cadre du projet Life Nature Adapt. Et aujourd'hui, euh, ben on, on propose le MOOC botanique 2. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux En fait, on a fait des enquêtes auprès de, des MOOCeurs du premier MOOC, donc le MOOC botanique euh, d'initiation et reconnaissance des plantes, et on leur a demandé quel serait euh, ben, le prochain MOOC de botanique qui vous, qui vous plairait, sur quel sujet vous souhaiteriez, euh, souhaiteriez qu'il traite en fait. Euh, donc euh, ben voilà les retours qu'on a eus. Hein, on a eu des retours, euh, pas mal de personnes qui nous disaient voilà on aimerait avoir un MOOC plus sur la reconnaissance des espèces et des familles, peut-être aussi sur les usages, l'écologie, la végétation, la biologie végétale. Il euh, y a eu d'autres idées euh, à moindre proportion. Euh, et en fait, voilà, on s'est dit qu'on va prendre les deux grosses euh, propositions, euh, c'est-à-dire la reconnaissance d'espèces et de familles, et aussi l'usage des plantes. Et on va en faire un MOOC, et c'est le MOOC Botanique 2 qui, euh, qui se présente très bientôt. Euh, donc le MOOC Botanique 2, bah, le but du coup... donc Déjà, un MOOC, c'est quoi <rire> Un MOOC, euh, si vous, pour ceux qui ne le savent pas encore, en anglais, c'est la, la, la traduction de. Euh, ça signifie Massive open online course et en français, c'est la traduction en fait de cours en ligne ouvert à tous, gratuit, massif. Et, euh, et la particularité des MOOC, c'est que c'est ouvert pendant une période relativement courte. Alors au niveau des objectifs du MOOC botanique 2 spécifiquement, qui porte sur les plantes et leurs usages, bah, nos objectifs ont été de d'initier le grand public à la botanique dans la continuité du MOOC botanique 1 mais euh, de mettre un petit focus sur la connaissance des, des grandes familles euh, végétales. Et comment eh ben, du coup, on s'est dit, bah, vu que l'intérêt des usages était là par rapport au premier MOOC, bah, c'était d'offrir une découverte des usages anciens et actuels des plantes, euh, ils un petit essai actuel, et donc comme si c'est actuel d'ailleurs, et que je corrigerai plus tard, euh, Du coup, euh, qui permettrait en fait, d'être une entrée en fait, euh, vers euh, justement la botanique. Et qui, peut, qui pourrait intéresser beaucoup, beaucoup de monde, plus que ceux qui sont intéressés par la botanique en premier plan. Ensuite, on a toujours cet intérêt aussi, euh, en faisant des MOOCs, de mixer les compétences. On va avoir des botaniques experts, du bon public, des informaticiens, même, des pédagogues, des vidéastes qui vont se réunir pour la création de ce MOOC-là. Donc, c'est vraiment une, une manière de sortir un peu des silos euh, de, de la botanique et de, et de, et de lier d'autres compétences autour de, de ce projet. On a aussi beaucoup de ressources dans le cadre de la botanique, enfin, dans le domaine de la botanique. Que l'association produit, mais aussi qui est produit par le réseau. Du coup, comment faire pour mettre tout ça en, en, en valeur? Du coup, ben, c'est ce qu'on appelle faire circuler un peu les ressources dormantes. Euh, donc, euh, à, travers, euh, à travers un parcours pédagogique et en accompagnant la montée en compétence des, euh, des participants. Notre but aussi est de bien sûr connecter le digital au terrain, parce que la botanique. OK, on peut apprendre des choses sur le web, mais rien de mieux que d'apprendre la botanique sur le terrain et le pratiquer. Donc, notre but, c'est un peu d'associer de, de, les deux euh, en nous appuyant sur des ressources web innovantes, des vidéos, des documents, de la documentation, des jeux, etc. Et bien sûr, les MOOC tels qu'on les fait à Tela Botanica, c'est des MOOC qui, euh, qui visent aussi à mobiliser les citoyens pour agir en faveur de, de, de la flore à travers des programmes de sciences participatives qui leur sont proposés, des centres de ressources participatifs, etc. Donc, je vous ai mis le petit lien en bas à droite du, euh, du MOOC Botanique 2 sur la plateforme qui l'héberge, donc c'est la plateforme et Formation. Euh, et euh, euh, ce lien-là vous amène du coup vers ce MOOC pour s'inscrire. Et c'est sur ce même lien auquel vous aurez accès au contenu du cours à partir du moment où le cours sera diffusé euh, le, à partir du 10 mai. Voilà. Alors, pour la diapositive suivante, on aimerait, vous, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, euh, mais sachez que vous pouvez aussi la voir en, en ligne, mais on va vous la diffuser là. Alors, avant de la lancer, euh, petit avertissement euh, le partage d'écran d'une vidéo en direct n'est pas très fluide, ce qui est normal. Il euh, vaut mieux le regarder directement sur la plateforme Vimeo, hein, la plateforme de, de visualisation de la vidéo euh, en direct et euh, de manière à ce que ce soit plus fluide. Mais on tenait quand même à vous le partager pour qu'on qu puisse tous la regarder ensemble en même temps. Donc moi, en parallèle que Vanessa vous partage la vidéo avec le son, ça sera peut-être mieux. Alors, du coup, Vanessa, il faut que tu ouvres ton micro. Voilà, tu peux ouvrir ton micro pour qu'on puisse entendre le son. J'aime la nature et j'aimerais mieux la connaître. D'ailleurs, les plantes m'intriguent. J'aimerais apprendre à les reconnaître et connaître leurs propriétés et leurs usages. Pourtant, la botanique ne m'a jamais semblé très sexy. N'y a-t-il pas des moyens modernes pour l'aborder Je te rappelle ce soir. Je pense qu'il faut connaître notre environnement pour mieux le protéger. Je suis passionnée par le monde végétal et je suis frustrée de ne pas savoir reconnaître les plantes quand je me promène. Je dois identifier des plantes dans mon boulot, mais j'ai des difficultés. Ça serait génial d'avoir les réponses à ces questions directement chez soi par Internet. Ça tombe bien. En 2016, la Botanica a lancé le premier cours en ligne de botanique gratuit et accessible à tous. C'était le MOOC Botanique, francophone, d'initiation à la reconnaissance des plantes. Aujourd'hui, nous vous proposons la suite, le tant attendu MOOC Botanique 2. Ce MOOC vous ouvre ses portes et comme le tout premier, il ne vous demandera pas de prérequis. Il se pratique toujours en communauté, sur Internet, sur plusieurs sites. Hum. Ouais. Ouais. Bah, C'est normal, la retranscription en, en partage d'écran est un peu complexe. Du coup, euh... Dans tous les cas, je vous ai mis le, le teaser hein, dans, le... dans le chat pour que vous puissiez euh, le consulter, le visualiser peut-être à un autre moment. Est-ce que ça marche maintenant Le semaine, et vous réserve de nouvelles bon. surprises. Vous pourrez profiter de vidéos suivies de chez vous, d'une équipe d'une vingtaine d'experts passionnés qui transmettent leur savoir depuis le monde entier d'activités pratiques qui vous encourageront à sortir, de forums pour échanger, vous amuser et co-construire votre formation avec les autres participants et les pédagogues, de rencontres avec d'autres MOOCers et des experts locaux, des pour devenir autonome sur le terrain, des jeux et des quiz, et enfin, une attestation de formation. Dans ce MOOC, vous allez découvrir de grandes familles botaniques en abordant les usages anciens et actuels des plantes. Au gré d'une vingtaine de vidéos en haute définition, vous apprendrez à reconnaître 17 familles botaniques et vous découvrirez plus de 70 espèces dans une cinquantaine communes en France métropolitaine. Ce MOOC vous offrira aussi un voyage dans le monde et vous permettra de découvrir les usages les plus courants de cinq régions francophones. L'usage des plantes sera abordé selon cinq grandes catégories qui donneront chacune leur nom à une séquence de cours. Nous verrons dans une première séquence l'usage se nourrir, nous verrons dans une deuxième séquence l'usage se soigner et dans une troisième séquence l'usage s'outiller et se loger. La quatrième séquence abordera quant à elle l'usage se vêtir. Et nous finirons par l'usage créé du lien. Une beauté et une richesse qui n'a pas de tri. Vous souhaitez vous inscrire Rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur la plateforme téléformation. C'est libre, gratuit et ouvert à tous. Soyez les bienvenus et venez nombreux et nombreuses pour suivre le Botanique 2, les plantes et leurs usages. Communauté. bienvenue! Oh. dans l'aventure! Oh ouais, je pense qu'on veut couper hein, parce qu'en mode saccadé, la blague de oui. la fin, c'est difficile. Il <rire> bon, y a un petit petit petit à la fin euh, qui se moque un peu de, de moi et de, et de Vanessa. Voilà. Et du coup, on ne s'est pas présenté toutes les deux, mais je pense que c'est le bon moment. Euh, Vanessa, si tu veux te présenter rapidement. Euh, oui, alors bonjour à tous. Donc, moi, c'est Vanessa Lenné. Euh, je travaille à Tela Botanica en tant que euh, coordinatrice du MOOC Botanique 2. Euh, je fais l'ingénierie pédagogique principalement euh, du MOOC Botanique 2, je les plantes et leurs usages. Euh, voilà, je travaille sur des programmes de sciences participatives aussi à Tela. Ok, merci. Audrey Oui, euh, un petit problème de contre-jour. Voilà. Euh, pour ma part, je suis responsable euh, opérationnelle des projets de la Société la Botanica. Et euh, du coup je travaille plus particulièrement sur les projets qui sont proposés sur la plateforme T formation et donc euh, donc voilà je suis un peu plus sur euh, sur on va dire la coordination euh, du dossier du projet du book euh, botanique 2 euh, et après j'ai quelques petites actions comme justement euh, euh, animer euh, le, le dispositif euh, des référents euh, du MOOC botanique 2 euh, donc voilà pour euh, pour nous. <rire> Euh, vous propose un petit tour de table on n'aura pas le temps, un, tout petit, un tour, tour d'écran mais, euh, mais en tout cas on aura un temps d'échange à la fin du webinaire pour, euh, pour euh, avoir toutes vos questions donc on peut peut-être repartir sur un partage d'écran du coup euh, donc vous avez vu hein, le teaser, euh, c'était peut-être un peu saccadé mais les messages principaux étaient là hein. euh, plusieurs séquences de cours avec l'entrée-usage euh, des, des, différents supports pour euh, accompagner la, la formation donc le plan du cours là vous le voyez en, en écran euh, on a cinq séquences de cours, chacune portant sur un usage. Euh, donc, On les a citées avant dans le teaser, hein, se nourrir, se soigner, se loger, se se vêtir et créer du lien. Et Il y a une trame qui est commune entre chacune de ces, de ces séquences, c'est-à-dire qu'il y a un premier sujet dans chaque séquence qui traite de l'usage en question. Euh, donc, Par exemple, pour l'usage se nourrir, on va aborder les plantes alimentaires et les parties utilisées pour notre alimentation. Euh, dans un deuxième sujet, on traite des espèces. Dans un troisième sujet, enfin des, des espèces qui correspondent à cet usage, hein, bien entendu. Euh, ensuite, dans un troisième sujet, on traite des familles euh, dans lesquelles les espèces, euh, enfin, dont, dont les espèces citées précédemment font partie. Et ensuite, on a en quatrième sujet une découverte, en fait, on va dire, de, de certains usages euh, dans une autre région francophone hors France métropolitaine. Donc, on a ce schéma-là qui se reproduit à chaque fois. Donc, en séquence 1, au niveau de la découverte, on a le Liban. La séquence 2, ce sera la Tunisie. Euh, en séquence 3, ce sera la Guyane. Euh, en séquence 4, la Réunion. Et en séquence 5, Madagascar. Et chaque sujet, euh, sauf exception, euh, très, euh, va, porter, va avoir, on va dire, une vidéo euh, qui permettra d'introduire le sujet. Donc, au total, si on passe sur la diapo suivante, on aura euh, 20 vidéos qui seront produites dans le cadre du MOOC Botanique 2. Alors, cinq séquences de cours, quatre sujets par séquence, on vient de le voir, 20 vidéos, donc euh, une vidéo par sujet, euh, des ressources complémentaires pour accompagner chaque vidéo, des activités pratiques également euh, pour euh, permettre aux gens de passer à euh, bah, la pratique par rapport à ce qu'ils ont appris dans les vidéos et dans les ressources, etc. Des jeux, des quiz et des badges à gagner également. Euh, des quiz, on en a euh, une, euh, un par, euh, par séquence. Donc, du coup, il y a six, euh, cinq badges à gagner à la fin de chaque séquence et puis il y a un badge final aussi euh, pour, la, pour la réussite du MOOC. Alors, c'est huit semaines de diffusion et à la, fin des, à la fin du suivi de la formation, les gens pourront aussi télécharger leur attestation de suivi euh, de la formation. Alors, pour construire ce MOOC-là, 26 experts ont travaillé ensemble, euh, des enseignants-chercheurs, des botanistes experts, des, des animateurs nature, etc., et euh, pendant la diffusion qui, qui arrivera à partir du 10 mai euh, et qui se clôturera, euh, le, comme vous pouvez voir en bas à droite, hein, qui se clôturera le 27 juin, euh, c'est huit animateurs euh, bénévoles euh, coordonnés par Vanessa, ici présente, euh, qui, euh, qui seront présents pour animer le MOOC euh, pendant sa diffusion. Alors, la diffusion du MOOC Botanique 2, comment elle se passe En fait, euh, cette diffusion-là se fait semaine par semaine sur la période de diffusion. C'est-à-dire euh, du, du, du, à partir du, du 10 mai 2023, euh, on aura une séquence d'introduction et une séquence 1 qui ouvriront en même temps. Et comme vous pouvez le voir dans le cadre en dessous, là, euh, à partir du 17 mai, par exemple, on a la séquence d'intro et la séquence 1 qui sont ouvertes, comme la, la semaine précédente. Mais il y aura une nouvelle séquence, la séquence 2, qui ouvrira, etc., jusqu'à la semaine du 14 juin. Et la semaine du 21 juin, un peu particulière, c'est une semaine où il n'y aura pas d'ouverture de séquence, mais c'est une semaine qui permet de souffler un peu pour les participants, de manière à ce qu'ils puissent euh, suivre la formation, euh, suivre la, la, enfin, suivre la totalité de la formation s'ils ont pris un peu de retard dans l'ouverture des séquences. Euh, il faut savoir qu'une personne qui euh, arrive euh, le 17 mai peut tout à fait s'inscrire comme si elle arrivait le 21 juin, enfin peut-être pas le, 20, enfin, ouais, le 21 juin, même la dernière semaine, et suivre toutes les séquences euh, depuis le début. Hein. Donc ça veut dire que pendant la, entre le 1er mars c'est l'ouverture des inscriptions, euh, jusqu'à la fin de la diffusion du MOOC, tout le monde peut s'inscrire euh, en cours de route. L'effort estimé de la formation pour les participants, c'est à peu près deux heures par semaine. Euh, et vous avez le lien, hein, c'est toujours le même, pour s'inscrire au MOOC. Euh, voilà. Donc, si je vous, on vous présente tout ça, c'est aussi parce que euh, bah, c'est important d'avoir connaissance du MOOC, son contenu, etc., pour pouvoir le relayer. Euh, toutes ces informations-là, on, on, on, on vous les retranscrit dans un guide dont je, je vais vous parler tout à l'heure. Donc, euh, bah, du coup, ça nous arrive à venir sur le dispositif de référent du MOOC Botanique 2. Donc, c'est sur la diapositive suivante, voilà. Donc, euh, l'objectif d'un référent, euh, bah, c'est euh, soit euh, de mettre en place un dispositif d'accompagnement pédagogique euh, en accord avec vos actions à vous et en lien avec le MOOC Botanique 2 et ce qu'il y a dedans, euh, de rendre visible aussi votre structure et vos activités à un nouveau public, en l'occurrence le public des MOOCeurs euh, qui sont près de chez vous ou le, même le public des Télabotanistes qui sont près de chez vous, qui sont inscrits sur le site de Télabotanica. Il faut savoir que sur la plateforme Telaformation, euh, il y a 120 000 personnes qui sont inscrites, donc de potentielles personnes qui seront inscrites sur un MOOC. Et on attend sur un MOOC, en général, sur une diffusion entre 20 000 et 30 000 personnes. Donc, euh, c'est potentiellement du monde qui est près de chez vous et qui serait peut-être intéressé à connaître vos activités et à et avoir des informations sur le MOOC localement. Euh, voilà. Et sur Télé Botanica on a aussi un réseau euh, de botanistes amateurs et professionnels euh, inscrits qui sont, qui sont aussi présents localement et qui peuvent aussi être contactés euh, et, sur, et auprès desquels on peut aussi communiquer vos activités. Voilà, donc ça, c'est les deux premiers objectifs. Et le troisième, c'est de répondre, bien entendu, à la demande des participants, euh, des MOOCers qui vont venir suivre la formation, mais qui veulent aussi euh, ben, pratiquer sur le terrain et peut-être pas forcément seuls. Et donc, euh, peut-être que euh, grâce à vos activités que les référents pourraient mettre en place, alors, en l'occurrence des de terrain, hein, par exemple, on y reviendra tout à l'heure, euh, c'est des choses que, euh, qui peuvent les intéresser et leur permettre bah, de progresser aussi euh, dans, sur le sujet que, sur lequel porte le mou donc la botanique. Donc, comment devenir référent alors, il y a deux typologies de référents hein, qui peuvent être euh, qui peuvent se dessiner. Donc, euh, référent point d'information, c'est comme ça que je l'ai un peu renommé. Euh, en gros, ce sera un référent qui, qui, qui, est, euh, qui fait référence, on va dire, sur son territoire, qui n'a pas forcément organisé de grands événements ou de petits événements, d'ailleurs, euh, autour du MOOC, mais qui va pouvoir renseigner, on va dire, les, les MOOCeurs ou les acteurs qui sont, enfin, les, le grand public qui va être sur, sur le territoire donné, qui va pouvoir les renseigner tant sur le MOOC que sur la botanique. Euh, ensuite, euh, il y a le deuxième, euh, la deuxième catégorie qui serait plutôt des référents qui seraient de, de, de l'ordre d'organisateurs, donc des référents qui souhaitent euh, organiser des événements, des activités pratiques pour rassembler, aider, encourager les moocers locaux dans leur apprentissage de la botanique sur le terrain. Donc euh, là, typiquement, si vous avez envie d'organiser des sorties de terrain, créer des sentiers, euh, euh, faire un visionnage euh, du MOOC avec, euh, avec, euh, avec eux, c'est possible. Et on peut référencer tous ces référents. Donc, on peut vous référencer euh, sur une carte qui sera communiquée euh, via différents canaux, euh, mais pour se référencer cette, sur cette carte-là, il, euh, il vous faudra à vous, si vous êtes intéressé par ce dispositif, remplir un formulaire. Donc, vous voyez ici une partie du formulaire. Hein, je ne vous ai pas tout mis. Donc, le lien du formulaire, vous l'avez en haut à gauche. Euh, si Vanessa, tu as la possibilité de leur partager le lien dans le, dans le chat. Euh, donc, ce formulaire-là vous permet en fait de oui, vraiment... Peut... Pardon, je ne peux pas leur partager. Ah oui, rires. tu ne pouvais pas. Ok, c'est vrai. Alors, je vais vous le faire moi pour que vous puissiez l'avoir. Si ce n'est pas déjà fait, hein, peut-être que certains d'entre vous se sont déjà inscrits. Hein, euh, dans ce cas-là, bah, c'est un peu de la répétition. Mais euh, Formulaire référent. Je vais le mettre dans le chat. Hein. Donc, voilà. Donc, ce formulaire-là... Euh, vous permet en fait de vous de vous inscrire en tant que référent et euh, la Société La Botanica à partir de début mai donc euh, c'est pour ça qu'on a mis la deadline du 28 avril pour vous inscrire euh, début mai on va vous, tous vous intégrer sur cette carte que vous voyez à, à gauche avec quelques petits points qui ont été des points un peu modèles pour montrer à quoi ça pourrait ressembler donc euh, en, en violet ce sera les points d'information les référents points d'information et en bleu en vert pardon ce sera les référents. Euh, qui sont organisateurs d'événements, d'activités, pratiques, etc. Euh, voilà, donc du coup, avec les informations que vous allez remplir dans ce formulaire-là, on va pouvoir compléter cette, euh, cette carte. Il y a déjà 70 personnes, 70 structures ou, ou particuliers qui se sont portés référents euh, via ce formulaire-là. Hein. Donc, euh, ça, ça grimpe au fur et à mesure. Et euh, ce qui est important de compléter dans ce formulaire, vous le verrez en dernière étape hein, dans le formulaire, c'est ce que je vous ai mis sur la droite. Donc, euh, de dire quel type de, de référent vous souhaitez être. Vous pouvez être les deux, bien entendu. Et euh, dans les deux cas, euh, mettre une description de votre structure et indiquer euh, comment les mooc surtout peuvent vous contacter. Parce que c'est de cette manière-là qu'ils pourront euh, bah, vous se retrouver autour de vous, hein, sur, euh, sur votre territoire. Donc, mettre… Euh, et c'est toutes ces informations-là qu'on mettra dans la description de votre point sur la carte. Et ensuite, si vous souhaitez mettre en place des événements, des activités… Euh, euh, voilà, ou des sorties, etc., euh, indiquez-le euh, dans le formulaire, euh, non, ouais, juste avant, dans ce formulaire-là, euh, c'est la dernière question qui est posée euh, et vous pouvez aussi indiquer autre chose. Donc, euh, dans autre, vous pouvez mettre ce que vous voulez, en fait, à partir du moment où c'est une activité, on est avec la botanique, on est peut-être avec les sujets qu'il y a dans le MOOC Botanique 2 et qui est organisé soit pendant la diffusion du MOOC, soit même après, c'est aussi faisable. Euh, si maintenant votre formation, j'ai eu la question il n'y a, a pas longtemps, euh, si votre, maintenant votre, pardon, votre activité ou votre événement est payant, euh, alors dans la mesure du raisonnable, le raisonnable euh, voilà, est, est, est tenu par chacun, mais euh, vous pouvez aussi les proposer euh, dans le cadre de ce dispositif-là. Du coup, cochez la case autre et indiquez ce que vous souhaitez mettre en place et euh, le coût en fait, de la formation pour que ce soit bien lisible pour les MOOCEurs et pour qu'ils sachent bah, déjà dès le début que cette formation sera payante. Donc, c'est faisable. Hein, donc, il euh, n'y a pas de souci par rapport à ça. Euh, par contre, euh, ce n'est pas parce que ça peut être payant que, enfin, voilà, il, il faut bien quand même euh, citer le fait que bah, l'événement est organisé aussi dans le cadre du MOOC. Et euh, vous allez voir après dans les diapositives suivantes euh, que la communication, euh, on, vous, on vous demande juste de mentionner une, une, la mention en fait, du MOOC. Euh, donc là, sur la diapositive suivante, c'est peut-être à cet endroit-là que je l'ai indiqué. Euh, non, ce pas à cet endroit-là que je l'ai indiqué, mais je reviendrai après. Euh, donc, euh, au niveau de la communication, Télé Botanica s'engage aussi à vous rendre visible à travers différents euh, lieux. Donc déjà, dans le MOOC, euh, sur la plateforme Télé Formation, on a un onglet dans le cours. Donc, euh, on a l'onglet cours, bien entendu, aide, programme, etc. Mais Et on a un onglet qui va se rendre visible à partir du moment où le MOOC sera ouvert. C'est l'onglet des référents euh, que vous voyez là sur la petite capture euh, avec le chapeau bleu. Euh, à cet endroit-là, on va intégrer la carte des référents et c'est là où vous serez visible pour les mookers. Vous aurez aussi la possibilité d'être visible sur le forum des rencontres. Ce sera le forum dans le MOOC dans lequel les, les mookers se rendront pour voir quelles sont les rencontres, les événements qui, se, qui auront lieu euh, autour de chez eux. Et sur le site de Télé Botanica, donc ça, c'est plus sur la plateforme Télé Formation. là, on va sur le site de Télé Botanica où on a 60, plus de 60 000 personnes qui sont inscrites. On a aussi une newsletter qui est envoyée à plus de 40 000 euh, abonnés. Euh, on va faire une actualité aussi qui va permettre de communiquer sur cette carte euh, de répartition des référents et vous mettre en avant. Donc, euh, donc ça, ce sera une actualité qu'on devrait pouvoir diffuser courant avril déjà. Donc, la carte, euh, la carte, non, pardon, ça sera début mai, pardon, parce qu'il faut qu'on complète la carte. Par contre, courant avril, on mettra peut-être déjà en valeur euh, certaines, certaines contributions. Mais c'est plutôt début mai qu'on fera une actualité sur les référents de manière à euh, pouvoir valoriser en fait la carte et vos contributions futures. Voici pour euh, ce côté, la Botanica pourra mettre en valeur. Et de votre côté, voici la mention, euh, donc la mention du MOOC Botanique 2 qui est à citer euh, si maintenant vous, vous, faites, vous organisez vos événements, vos, vos activités, ou même que vous communiquez sur le MOOC Botanique 2 pour le relayer euh, auprès de vos publics. Euh, c'est la petite mention qu'il faut citer pour, pour citer le MOOC, euh, son réalisateur et euh, la licence. Alors, ce qui est intéressant par rapport à la licence, c'est que euh, la licence CC-BY-SA est une licence libre, ouverte, euh, c'est-à-dire que toutes les ressources du MOOC euh, qui sont euh, qui sont proposées dans le MOOC, euh, peuvent être réutilisées, même modifiées par vous-même, par n'importe qui. Euh, la seule obligation que vous avez, c'est de citer cette mention-là et de réappliquer à vos productions la licence CC-BY-SA. Donc ça, c'est si vous modifiez, par exemple, euh, une vidéo ou si vous modifiez une ressource dans le MOOC. Euh, voilà, ce que, voilà ce qui est le contexte. Euh, ensuite pour communiquer vous, euh, ben vous avez bien entendu vos réseaux euh, mais si vous souhaitez communiquer plus largement et auprès des MOOCœurs et aussi auprès du réseau des botanistes euh, sur le site de TELA donc vous avez euh, donc pour communiquer avant la diffusion vous avez sur le site de TELA Botanica euh, un espace euh, événement euh, où vous pouvez donc je vous ai mis le lien euh, en bas euh, alors je peux peut-être vous le, le remettre hein, c'est euh, dans le chat aussi donc, c'est le lien pour, euh, pour pouvoir proposer un événement sur, euh, sur le site de, de Botanica. Donc, euh, voilà, proposer un événement ah, de je euh, Donc, cette, cette, euh, cette, ce formulaire-là vous permet de poster un événement sur le site de Botanica qui sera ensuite retranscrit dans la newsletter de Botanica aussi. Euh, voilà. Ensuite, bah, avant la diffusion du MOOC, bien entendu, compléter le formulaire si vous le souhaitez euh, pour devenir référence, qui nous permettra de compléter la carte. Et après, pendant la diffusion du, du MOOC euh, Botanique 2, l'idée c'est euh, qu'on communique effectivement sur votre, euh, sur votre événement, vos événements, et que vous, vous puissiez communiquer aussi pour mobiliser les, les MOOCers via le forum euh, qu'on nomme le forum des rencontres. Donc vous verrez, hein, ça sera assez intuitif dans le MOOC, vous avez un espace forum où vous avez plusieurs typologies de forums, des forums pour que les gens puissent poser leurs questions en de cours, des forums pour que les gens puissent participer aux activités pratiques, Puis il y a un forum spécifique pour les rencontres qui vous est particulièrement dédié. Euh, voilà, sur la diapositive suivante, euh, voici une fiche euh, qu'on qu a réalisée pour vous pour vous donner des conseils, justement, pour communiquer sur vos événements liés au MOOC et à vos activités, euh, voilà qui rappellent des choses assez simples. Hein. Informer vos contacts, informer la presse ou la municipalité, informer des associations naturalistes autour de vous… Euh, voilà, et on vous propose aussi tous les outils que je viens de vous présenter c'est la botanica et qui vous permettent de communiquer plus largement euh, ce sont des conseils, des recommandations tout n'est pas exhaustif bien entendu et vous n'êtes pas obligé de tout faire euh, mais voilà, ça, ça vous permet d'avoir quelques, quelques conseils et on vous a aussi mis euh, bah, le bandeau des logos euh, et, le, et le communiqué de presse à consulter. Alors, cette fiche-là, où est-ce qu'elle se trouve Sur la diapositive suivante, je vous présente du coup le guide des référents que vous avez peut-être pour certains d'entre vous déjà pu consulter. Euh, donc, le guide des référents, je vais vous mettre aussi le lien pour accéder au guide en direct, euh, ce qui vous permettra de pouvoir déjà naviguer dessus. Voilà. Et euh, ce guide, en fait, euh, vise à, bah, à présenter le MOOC, à présenter ce que c'est le dispositif des référents, mais aussi euh, à vous donner euh, les, les informations qu'on vous a déjà présentées pendant cette présentation euh, sur comment s'inscrire en tant que référent, comment communiquer sur le Botanique 2, comment organiser du coup aussi des activités pratiques, des événements sur le terrain. Et, euh, et on vous donne aussi des ressources pour euh, découvrir un peu des contenus du MOOC Botanique 2 en avant-première et aussi des ressources qui vous sont nécessaires si vous souhaitez organiser certains événements. Euh, il y a quatre, quatre, euh, quatre typologies d'activités pratiques ou euh, d'événements pouvant être organisés et qu'on conseille dans le, dans le guide. Euh, organiser, par exemple, des projections du MOOC, euh, des vidéos du MOOC Botanique 2 pendant sa diffusion en présentiel avec des personnes qui, qui le souhaitent, animer des sorties de terrain. Donc, euh, c'est aussi possible. Pour ça, on vous conseille d'organiser de, des sorties de terrain sur, sur le, les espèces et les familles, peut-être, du MOOC Botanique 2. Euh, on y reviendra. Animer des ateliers euh, en lien avec les activités pratiques du MOOC, en, en l'occurrence. Il y en a d'autres qui sont proposés aussi. Et peut-être créer aussi des sentiers botaniques avec euh, un outil qu'on qu a développé à Théa Botanique qui s'appelle SmartFloor. Et peut-être aussi relayer des programmes de sciences participatives, toujours dans l'optique de mobiliser les citoyens dans euh, la préservation de la flore. Euh, voici pour, pour le guide des référents. Et, euh, et là, je vais rentrer un peu plus dans ce guide-là pour euh, étape par étape. Pour la diapositive suivante, Vanessa. Euh, voilà, donc euh, la première idée hein, en tant qu'activité pratique, c'était euh, d'organiser de, des projections du MOOC. Euh, donc, euh, C'est toujours dans ce guide euh, que vous pourrez trouver cette fiche que vous voyez sur la droite. Euh, les vidéos ne sont pas encore disponibles, bien entendu. Hein. Elles seront diffusées à partir du moment où le MOOC sera ouvert, donc à partir du 10 mai. Euh, elles seront diffusées euh, séquence par séquence, donc pas toutes en même temps. Euh, par contre, euh, vu que pour cette activité, si vous souhaitez l'organiser euh, près de chez vous, euh, il vous faudra quand même peut-être connaître un peu le contenu de ces vidéos pour pouvoir, pour pouvoir savoir comment les diffuser, comment les introduire aux personnes que, que, vous, allez, que vous allez avoir lors de l'atelier ou lors des sessions de visionnage. Euh, du coup, fin avril, ce qu'on vous propose, c'est ce, à la demande que vous, que, de vous fournir en fait les scripts des vidéos, que vous puissiez au moins voir en, en, en mode texte ce qu'il va y avoir dans les vidéos. Donc, si, si, vous avez, euh, si vous souhaitez avoir euh, ces, ces scripts-là, euh, vous pouvez nous contacter à l'adresse contact euh, du, du MOOC Botanique 2. Euh, je, vous ai ramené le, je vous ai rappelé l'adresse tout à la fin du, du PowerPoint. Euh, donc, voilà. Donc, du coup, ça, c'est si maintenant, vous avez envie d'organiser des, des projections du MOOC, c'est faisable. Et on vous donne sur cette fiche, dans le guide, euh, quelques conseils pour, euh, en quelques étapes pour organiser ça. Euh, et après, pour la communication, c'est toujours pareil. Hein, ça, ça reprend ce que, ce que, ce que j'ai pu vous introduire tout à l'heure. Donc, voici pour une idée. Ensuite, on va passer par à l'idée suivante. Donc, l'idée suivante, c'est d'organiser des sorties de terrain. Euh, alors là, bah, organiser une sortie de terrain, peut-être que vous êtes déjà euh, dans ce sujet-là à travers vos activités, peut-être pas. En tout cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une fiche spécifique là-dessus avec étape par étape, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avant la sortie, qu'est-ce qu'on fait pendant, qu'est-ce qu'on peut faire après. Euh, et ce qu'on vous conseille, c'est particulièrement de peut-être de se faire un focus sur les espèces. Euh, si vous faites une sortie hein, sur les espèces peut-être qui sont dans le MOOC, ou voir sur les familles, si vous n'avez pas sur le terrain, vous ne voyez pas les espèces qu'il y a dans le MOOC, peut-être faire juste un focus sur les familles euh, qui, sont dans, qui sont référencées dans le MOOC Botanique 2. Alors, il y a 17 familles dans le MOOC Botanique 2 qui sont vraiment mises en avant euh, dans le cadre de la formation et 69 espèces. Et euh, du coup, dans le guide des référents, vous avez, vous avez le lien dans le chat, euh, à la toute fin du guide, de la page 15 à 19, vous avez la liste des familles et vous avez aussi la liste des espèces qui sont concernées. Si vous ne faites pas une sortie sur ça, ce n'est pas grave non plus. Mais voilà, c'est juste pour vous donner des idées aussi de, de familles d'espèces que vous pourriez traiter pendant ces sorties-là. Bon, voici pour la deuxième idée. Euh, on passe à la troisième. Euh, donc là, l'idée, c'est d'organiser de, des ateliers, peut-être des ateliers qui sont en lien avec les ateliers pratiques qu'il y a déjà dans le MOOC. Donc, si c'est des ateliers pratiques qui sont déjà dans le MOOC, en fait, c'est tout simplement peut-être faire des ateliers autour des usages donc, euh, il y a cinq usages qui sont traités dans le MOOC. Alors là, on vous donne des idées, par exemple, de faire une, un atelier sur euh, les plantes dans vos assiettes. Donc, euh, demandez à vos participants de lister le repas des jours euh, précédents et essayez-vous à reconstituer la liste des plantes et les parties consommées, à quelle famille appartiennent ces plantes. Donc, c'est des idées à vous de développer peut-être dans le cadre d'activité, si c'est quelque chose qui vous semble cohérent aussi par rapport à votre activité, l'activité de votre structure et vos activités en cours. Euh, par contre, voilà, sur tout ce qui est usage, on, on met une précaution, hein, bien entendu, c'est que accompagner des groupes euh, euh, sur, euh, sur les plantes comestibles ou les plantes médicinales, etc., ça demande des compétences spécifiques. Hein. Euh, donc, soyez bien vigilants. Je pense que ceux qui travaillent dans ce domaine-là en ont bien conscience. Hein. Soyez bien vigilants à ce que vous conseillez aux participants pour, pour que légalement, euh, vous ne soyez pas… Euh, à... Enfin, voilà. Euh, vous n'avez pas de risque légaux par rapport à ça si jamais quelqu'un se retrouve contre vous et que vous lui avez conseillé un usage euh, en particulier. En tout cas, voilà, nous, en tout cas, Télabotanical, on n'est pas responsable de ça, mais on préfère vous donner cette caution-là parce que c'est vous qui êtes sur le terrain et c'est vous qui en contact avec le public. Donc, euh, voilà, ce, ça nous semblait important de vous le, vous le mentionner. Euh, alors, toutes ces activités pratiques-là, si vous le souhaitez, c'est pareil, le forum des rencontres, euh, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour, euh, par exemple, euh, inviter les gens qui vont faire vos activités pratiques, à retranscrire ce qu'ils ont fait sur le forum des rencontres. Ça permet un peu de dynamiser aussi les forums et ça vous permet vous d'avoir un lieu où les gens vont rendre compte un peu de, vos, de leur production pendant l'activité pratique. Donc voilà, il suffirait de, dans ce cadre-là, dans le forum, d'ouvrir une discussion dans le forum qui porte sur l'activité pratique que vous organisez en tant que référent tel et tel, sur le territoire tel et tel. Et là, du coup, bah, toutes les personnes qui sont dans votre activité en présentiel répondrait dans cette discussion-là, dans le forum. Euh, voilà, ça c'est une idée, hein, encore une fois, hein, d'activités pratiques autour des usages. Et ensuite, on vous a, dans la diapo suivante, proposé des activités pratiques qui sont en lien plus globalement avec la botanique. Alors, je ne vais pas tous vous les détailler, euh, mais on, en, on vous en propose. propose 4 à 5, avec une, la cinquième qui sera en bonus. Hein. Euh, une activité pratique, Donc, dans le guide vous pouvez cliquer hein, sur chaque chose, hein, euh, qui vous permet d'avoir une fiche euh, justement qui vous conseille comment organiser euh, cette activité pratique. Donc, La première, c'est une activité pratique qu'on a nommée pas parader des plantes. En gros, l'idée c'est de prendre en photo les plantes avec les participants et de créer un mur collectif de, de, de, de diversité de plantes. Euh, donc, euh, on vous conseille pas mal de choses. C'est une première étape dans l'observation, bien entendu. Ensuite, d'avancer des, des plantes. Là, l'idée, en fait, c'est de, de prendre en photo, enfin, de peut-être prendre en photo euh, les photos qu'on a faites dans la première activité, voire de manière dissociée, et euh, de flécher sur la photo en question euh, les organes de la plante et d'accompagner les participants pour qu'ils puissent mieux comprendre la structure d'une plante. Ensuite, on a une troisième activité, on fait la planche. L'idée, c'est de créer des planches d'herbier avec, euh, avec les participants. Et ensuite, on en a une quatrième qu'on a nommée la fleur à nu. Et l'idée, là, c'est de euh, décomposer une plante euh, qu'on aurait cueillie. Alors, bien entendu, avec toutes les précautions hein, qu'on conseille dans la fiche technique, euh, et de euh, reconstituer son diagramme floral. Euh, mais en vrai, en prenant les pétales, et les positionnant sur un diagramme floral. C'est plutôt, plutôt sympa. Donc, c'est des idées hein, qu'on vous partage. Et en bonus, sachez que Tela Botanica a développé il y a quelques, quelques temps maintenant un escape game sur la botanique et qui est accessible euh, bah depuis... Euh tu peux passer à la diapositive suivante, c'est bon. C'est justement la fiche en question euh, qui vous oriente vers toutes les… Euh, dans le guide, hein, qui vous oriente vers toutes les, euh, les activités pratiques. Et en cliquant en fait, dans le guide euh, sur euh, « Organiser un escape game », vous avez toutes les informations pour pouvoir euh, avoir les ressources qui vous permettront de mettre en place cet escape game. L'escape game, comme tout le reste, dans licence CC by SA, vous pouvez le réutiliser librement, toujours en citant bien la licence CC by SA et euh, l'objet, c'est-à-dire l'escape game, et la source, c'est-à-dire Botanique. Source et l'auteur. Euh, voilà, donc ça consultable aussi dans le dans le guide des référents. Et sur la diapo suivante, euh, vous pouvez aussi, on vous propose aussi de relayer si vous le souhaitez. Ça peut aussi vous donner des idées d'activité, des projets que Télabotanica propose, donc des programmes de sciences participatives. En l'occurrence, par exemple, un programme sur la flore urbaine comme Sauvage de Maru ou alors euh, créer carrément, pourquoi pas, un sentier botanique avec SmartFlore. Donc, vous voyez hein, sur la fiche technique à droite, vous avez euh, plusieurs étapes pour créer son sentier SmartFlore. Et l'idée, en fait, c'est euh, pour SmartFlore, hein, faire un petit focus là-dessus. L'idée, c'est de, de mettre en valeur euh, sur un chemin euh, des espèces euh, qu'on a inventoriées. Et euh, grâce à l'application mobile, l'idée, c'est de les géolocaliser pour que quelqu'un d'autre puisse, euh, en consultant l'application mobile, euh, vous suivre sur un tracé géolocalisé sur l'application et, euh, et découvrir les plantes que vous avez découvertes. Alors ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi le fait que pour chaque espèce, euh, dès que vous avez signalé une espèce, en fait, il y a une fiche descriptive qui s'affiche et du coup, ça donne aussi des informations aux personnes sur la plante en question. Euh, voilà, donc c'est des sentiers, on va dire, virtuels, hein. euh, c'est sur application mobile. Après, ça ne vous empêche pas de mettre en place des panneaux euh, physiques euh, si vous avez l'autorisation de le faire euh, sur, euh, sur le terrain pour mettre en valeur ces espèces-là. Pareil, hein, les espèces, vous pouvez vous baser sur les sur les 69 espèces du MOOC botanique 2 et, euh, et du coup, euh, ou d'autres hein, que, que vous avez envie de mettre en avant. Euh, voilà, vous pouvez consulter euh, et à voir s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser aussi. Et du coup, sur la diapositive suivante, euh, ben voilà, je vous rappelle l'accès au MOOC botanique 2, temps pour s'inscrire pour, pour accéder au compte, enfin au contenu pardon du cours à partir du moment où le MOOC sera ouvert, donc à partir du 10 mai. Le lien du guide des référents et également euh, le, contact, euh, du, le contact mail du MOOC Botanique 2 si, par exemple, vous avez des questions euh, suite à ce webinaire ou si vous souhaitez, par exemple, euh, les scripts, des vidéos du MOOC euh, avant leur diffusion, c'est-à-dire euh, fin avril. Euh, voici pour... Euh, J'essaie d'être la plus brève possible pour laisser le temps à la discussion. Euh, ça a été un peu long quand même, mais on a un peu de temps quand même pour prendre vos questions et réactions par rapport à, par rapport à, à cette présentation-là. Je sais que certains d'entre vous sont là aussi, pour, euh, qui sont, vous êtes déjà inscrits en tant que référent et vous avez très certainement des questions spécifiques. Donc, il y a quelques questions qui ont été posées déjà via le chat. Je n'ai pas trop pu suivre ça, Vanessa. Peut-être que tu as vu des questions qui étaient intéressantes. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat euh, pour qu'on puisse les traiter. Alors, euh, je viens d'avoir accès au chat. Hein. Euh... Ah, OK. Ah bah oui, bien sûr. Alors, pardon, euh, bah, je, on peut les lire ensemble. Hein. Alors, vous acceptez... Euh, Est-ce qu'on accepte des Belges Dans le dispositif des référents, euh, car je, euh, je ne sais pas si je peux être référente de l'autre côté de la frontière nord, je suis juste prof de botanique et écologie végétale à l'UCLouvain. Ok, eh bien oui, en fait, le MOOC Botanique 2 est francophone, donc euh, aucun problème pour mettre en place des, des choses euh, du côté des, de la Belgique. Euh, donc, on a des personnes qui mettent aussi en place euh, des choses, même dans des pays pas francophones. Je me rappelle pour Mood Botanique 1, on avait des gens qui, qui avaient mis en place des, des activités pratiques euh, à Lisbonne pour, euh, pour un réseau de, de francophones. Oui, c'est moi. moi qui ai posé la question. Ah, très bien. <rire> c'est parce que euh, voilà, j'ai quand même beaucoup d'étudiants en fac de bioingénieur et et en fac de, de biologie, mmh. et on essaye déjà de faire beaucoup de choses. On a recréé une, une flore écologique, on fait des sorties de terrain. Okay. Donc c'était pour voir si, euh, si globalement on pouvait proposer des activités qui se passent donc plutôt euh, au nord. <rire> okay. euh, c'est Louvain-la-Neuve, donc c'est presque le centre de la Belgique. Euh, mais pour, pour, euh, pour les Français, on sait par exemple que la flore euh, est distribuée dans dans les universités de Lille, de Metz, de Nancy. Donc, c'est déjà une oui. flore qui sert, euh, mm -hmm. qui sert à des Français. C'était juste Il n'y a aucun souci. Du coup, euh, c'est complètement ouvert par rapport à ça. Euh, donc, n'hésitez euh, pas. <rire> Merci. Euh, alors une autre question j'ai tenté de télécharger l'escape game de Bota en répondant au questionnaire en, vu, en vue de le proposer et ça ne fonctionne pas pouvez-vous me renseigner alors euh, j'ai une personne qui c'est peut-être vous qui m'avez contacté par mail aussi euh, qui m'a posé la question je suis allée tester juste avant le webinaire alors quand euh, vous répondez au questionnaire normalement à la fin euh, du questionnaire vous avez une fenêtre qui s'ouvre et vous avez un lien qui vous amène vers le porte-document euh, de l'Escape Game. Alors, pour accéder à ce porte-document-là, il faut d'abord s'inscrire à l'espace projet Escape Game. Donc, pour, pour ceux qui ont des difficultés, n'hésitez hein, pas à nous écrire. Euh, la personne qui m'a contacté par rapport à ça, je ne sais pas si c'est vous, Catherine, euh, par mail, mais en tout cas, j'ai je, voilà, je, prévu de vous répondre. C'est pour ça que j'ai testé juste avant. Mais normalement, voilà, il faut être inscrit sur le site de Tela Botanica, être inscrit à l'espace projet Escape Game et vous rendre dans le port document. Une fois que vous êtes dans le port document, en fait, vous avez un dossier avec toutes les ressources qui vous permettent de mettre en place l'Escape Game. Normalement, ça fonctionne. C'est juste qu'il faut bien être inscrit au site de Tela et inscrit à cet espace dédié à l'Escape Game. Est-ce que vous souhaitez que je vous donne le lien Peut-être que ce sera peut-être plus simple tant hein, qu'on y est. Donc, projet Escape Game. Donc, voici, voici le lien. Euh, donc, du coup, c'est pas vers la messe à je pense. Everyone. Escape Game. Voilà, vous avez le lien. Donc, ça vous amène vers un espace projet. Et vous voyez qu'en haut à droite, euh, donc il euh, faut être connecté aussi de Tela mais il faut aussi euh, rejoindre le groupe en question et une fois que vous y êtes, il faudra vous rendre dans le porte-document et c'est là-dedans que toutes les ressources de Skate Game se trouvent ouais. ah, bah super, Donc ça, voilà, je considère que c'est bon alors j'ai répondu à la question, si vous vous remerciez c'est que ça va <rire> si jamais il y a quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à nous recontacter hein. Euh, voilà. Euh, ensuite, euh, référent, c'est pour la durée du MOOC seulement Alors non, effectivement, euh, alors, de manière privilégiée, le MOOC Botanique 2, bien entendu, mais parce que du coup, c'est pendant cette période-là qu'on va qu'on va communiquer le plus sur euh, ce que les référents mettent en place, mais euh, vous pouvez tout à fait faire euh, quelque chose après le MOOC Botanique 2. Ça ne nous empêchera pas de mettre la carte des référents dans enfin de vous inscrire dans la carte des référents qui sera visible pendant le MOOC Botanique 2. Euh, donc euh, oui vous pouvez le faire après avant c'est un peu compliqué parce que du coup euh, euh, on n'aura pas encore communiqué sur tout ça mais vous pouvez le faire un peu après le mot botanique 2, ouais, pas de soucis je peux prendre la prochaine, la prochaine question vas-y hein vas euh, donc bonjour vous dites qu'il y a une vingtaine de vidéos est-ce qu'il y a une vidéo principale par séquence et si oui quelle est la durée moyenne d'une vidéo euh, donc dans l'idée de faire des projections et de se réunir pour les regarder à plusieurs alors euh, pour chaque séquence il y a 4 vidéos, et la, vie de la durée des vidéos varie entre 10 à 20 minutes maximum. Les vidéos qui durent 20 minutes, elles sont peu nombreuses, mais bon il y en a quand même, donc il faut quand même le garder en tête, donc on va dire ouais, entre 10 et 20 minutes, quatre euh, vidéos par séquence, et puis euh, voilà, euh, je fais aussi une parenthèse sur les activités. Donc euh, on a annoncé que, euh, que suivre le MOOC prenait deux heures par semaine, mais en réalité, ça dépend aussi des activités. Si vous faites toutes les activités du MOOC, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, il faut compter sur, euh, donc sur le suivi du MOOC, euh, je dirais plutôt 2 à 3 heures euh, par semaine, si vraiment on fait toutes les activités qui sont proposées. Voilà, C'était une petite parenthèse. Alors, la question suivante. Alors, c'est peut-être pour toi, ça, du coup, Vanessa aussi, si tu veux. Alors, euh... ah non, pardon, c'est la carte des référents, c'est la toute dernière qui parle des scripts. On l'a on a un, un peu évoqué avant. Je te laisse voir pour les référents. Ouais. allez, je fais celle-là. Euh, la carte des référents visible sur le site est-elle à jour Pourra-t-on avoir accès à une sorte de formulaire de contact des référents pour avoir éventuellement la possibilité de se mettre en relation avec les personnes de son territoire et co-organiser des événements alors, la carte des références sur, sur les sites n'est pas à jour pour l'instant. Euh, C'est pour ça qu'on vous, en fait, on, on vous indique que vous pouvez vous inscrire via le formulaire jusqu'au 28 avril. Et nous, dès cette date-là, dès qu'on a vraiment tous les références inscrits, on va compléter en fait la, la carte. Alors, on a déjà un peu commencé. On ne vous cache pas, mais ce n'est pas fini, ce n'est pas complet. Mais euh, cette carte-là, l'idée, c'est de la compléter, euh, c'est de prendre toutes vos informations que vous avez complétées dans le formulaire et de les intégrer euh, tout début mai, avant la diffusion du MOOC Botanique 2, sur la carte, de manière à ce que tout soit frais et tout soit au propre pour euh, le, la diffusion du MOOC Botanique 2, à partir du 10 mai. Ensuite, euh, pour vous mettre en contact entre référents, euh, ben en fait, c'est particulièrement le forum des rencontres en fait, qui va vous permettre de, de faire ça euh, dans le cadre du, de, du MOOC, hein, c'est sur, enfin, sur la plateforme où le MOOC est hébergé. Euh, mais on n'a pas euh, comment dire, mis en place euh, une liste de discussion des référents, c'est surtout qu'on n'a pas demandé en fait, aux référents euh, s'ils souhaitaient ça dès le début, donc maintenant créer un groupe autour de ça, c'est un peu délicat parce qu'on n'a on, on, on pas averti en fait, chaque référent. Après, euh, c'est possible, hein, si maintenant vous souhaitez euh, vous mettre, euh, si plusieurs personnes d'entre vous, euh, si on sent le besoin en fait, que plusieurs personnes d'entre vous ont besoin de se mettre en relation entre référents, ce qu'on peut aussi faire, c'est euh, envoyer euh, bah, un mail à tous les référents qui se sont inscrits jusqu'à maintenant, euh, de manière à leur dire, voilà, si vous souhaitez une liste de discussion entre eux, euh, référents, bah, dites-le nous, et puis on essaie de mettre ça en place. Mais voilà. Si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez enfin, pas à le dire aussi dans le chat pour qu'on puisse un peu voir euh, l'ampleur de la demande. Et là, on en a déjà une, vu que, euh, vu que la question a été posée. Mais euh, voilà, si on voit qu'il y a un, un besoin, il n'y a pas de problème pour mettre ça en place. Euh, du coup, la -être question être... suivante. C... Ouais. Euh, Pourra-t-on aussi avoir accès au script pour créer, organiser des sorties de terrain et des ateliers collants au programme du MOOC euh, Donc, vous aurez accès au script à la fin du mois d'avril, vous aurez tous les scripts. Mais si vous voulez, avant la fin avril, commencer à réfléchir, à vous organiser pour vos sorties de terrain, vos ateliers, à la fin du, euh, du guide des référents, vous avez donc euh, le référentiel du, des espèces qui sont abordées dans le MOOC, des espèces et des familles. Donc déjà, je pense que c'est une grosse bonne base pour, euh, pour réfléchir à vos, à vos sorties de terrain. Parce que bon, je suppose que vous axerez euh, sur les familles et après, les espèces, si jamais vous les trouvez euh, chez vous. Euh, voilà. OK. Euh, ensuite, vous n'avez pas mentionné que pour le moment, le MOOC pollinisateur a commencé. Avez-vous des liens avec ce MOOC Quand nous voulons former les apprenants, fleurs et interactions, fleurs et pollinisateurs. Alors, euh, effectivement, on a un MOOC en pleine diffusion. Euh, C'est un autre MOOC hein, sur euh, les pollinisateurs, en l'occurrence. Euh, C'est un MOOC qui est, euh, qui est produit par euh, l'Office français de la biodiversité en partenariat avec Réseins naturels de France. et On a collaboré euh, dans la création de ce MOOC-là pour sa conception. Euh, donc, Tela Botanica, Tropologia, et on passe à la production. Et il est actuellement diffusé sur la plateforme Tela et euh, vous pouvez bien entendu euh, vous inscrire, le suivre, le recommander, il n'y a pas de souci. Euh, les liens entre les deux, bah, le lien entre la botanique et, et les pollinisateurs, elle est assez évidente, effectivement, vous avez raison de le souligner. Et euh, on, on fait le lien dans le cadre euh, du MOOC pollinisateur, parce qu'il y a carrément euh, une vidéo à ce sujet, voire même plusieurs vidéos à ce sujet, si je me souviens bien. Euh, sur euh, bah, ce que c'est la pollinisation et donc du coup euh, ce que ça permet aussi en termes de reproduction pour les plantes. Euh, et dans le, dans le MOOC Botanique 2, peut-être qu'on pourra, enfin on n'a pas encore parlé avec Vanessa, mais ça peut être une idée, hein. peut-être qu'on peut mettre des ressources en lien avec le pollinisateur. Je ne sais pas si tu en as déjà mis mais... Il y a certaines ressources qui sont prévues, oui. Mmh. Ok, bon ben bah, voilà. Euh... Euh, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais si vous en avez d'autres pour qu'on qu puisse compléter, n'hésitez pas. Euh... alors du coup une question oui, je, oui, oui, oui je, je réponds oui ça répond à ma question ok en fait c'est un peu pour pouvoir euh, exploiter vos, vos ressources et vos référents puisque nous on est en plein dans la campagne par science participative de récolte de pollen pur floral pour des analyses chimiques euh, qui expliquent la diète des pollinisateurs d'accord et donc, euh, si on peut en profiter, ben, on profite. Super. Ben, oui, ben, le concept est le même hein, pour le mouponisateur. Hein, toutes les ressources sont, sont libres et utilisables par tous. Donc, euh, n'hésitez pas. Hein. Ben, ben, est la licence, c'est la, la CC BY. Euh, nous, la CC BY SA, qui est un, un peu différente pour le Moup Botanique 2. C'est-à-dire en fait, on, avec la CC BY-SA, on empêche la privatisation euh, des contenus. C'est-à-dire que vous êtes obligé de re la même licence si vous utilisez ou vous ou modifiez les contenus du MOOC Botanique 2. Donc, oui. vous avez toute liberté à l'utiliser et modifier. Par contre, vous n'avez pas la liberté de privatiser euh, le contenu. Vous êtes oui, obligé oui, de réappliquer la même licence. Par contre, euh, le MOOC pollinisateur euh, est encore plus ouvert. C'est une CC BY et il n'y a pas cette contrainte. Oui. Oui, très bien. Merci beaucoup. Donc, je, je, je demanderai à tous les participants de récolter du pollen. <rire> très bien. <rire> euh, alors, deuxième, une autre question, je comprends que si on n'a pas encore de structure, on est actuellement en montée en compétence sur la connaissance des plantes, c'est l'activité projection de groupe qui est à privilégier, oui alors, si vous n'avez pas de structure, vous pouvez tout à fait en tant que particulier être référent aussi. Hein. Euh, par contre, voilà, si vous n'avez pas effectivement de connaissances en botanique euh, et que vous avez envie quand même de relayer le mot botanique 2, euh, de communiquer dessus, etc., vous aventurez peut-être pas effectivement sur une sortie de terrain animée par vous-même. À part si vous avez vraiment envie de suivre une formation avant, avant de vous lancer là-dessus, etc. Mais c'est vrai que euh, faire une, une projection, en fait, euh, dans votre cas, euh, du, des vidéos du MOOC Botanique 2, ça peut être pas mal parce que finalement, c'est un lieu où les gens peuvent se retrouver et puis échanger entre eux aussi. Vous n'êtes pas le prof, on va dire, de, de, du visionnage ou de la projection. C'est les vidéos qui ont ce rôle-là. Mais vous, vous favorisez les échanges entre les gens qui sont sur votre territoire. Donc, ça peut être une bonne, une bonne première approche, ouais. Euh, en qualité de citoyenne sans structure, si on anime une sortie terrain, comment être assuré bah Ça, c'est voilà, le, le biais de le faire en tant qu'individu. Il hein. faut au moins être euh, autant entrepreneur euh, si vous voulez vraiment être couvert et avoir euh, votre propre assurance, effectivement. Nous, on n'a on pas ce, ces moyens-là en fait, de pourrir ceux qui vont organiser des événements. C'est pour ça, en l'occurrence, qu'avant, je, je vous indiquais aussi que pour tout ce qui est. Euh, activités pratiques sur les usages, euh, enfin, faites très attention à ce que vous allez conseiller aux personnes avec lesquelles euh, vous allez échanger. Parce que si vous conseillez une plante ou une autre et que la personne utilise mal la chose ou se trompe, etc., euh, enfin, il voilà, ne faut, faut pas que les gens se retournent contre vous. Donc Sur les usages, soyez assez vigilants. Ensuite, sur la botanique de manière générale, sur la découverte des plantes, il n'y a pas trop de soucis. Euh, y a aussi, euh, vous pouvez aussi faire signer une charte euh, ou plutôt... Euh, des, des conditions, on va dire, de participation à votre sortie aux participants où vous vous dégagez en fait, de, tout, de tout accident ou ce genre de choses hein, et que vous vous faites signer avant la sortie, c'est aussi faisable. Euh, à, à vous de voir, il faut, faut un peu se, se renseigner dessus effectivement, mais euh, ça peut être une option hein, de, de se désengager aussi euh, sur de, de, de potentiels accidents ou ce genre de choses qui pourraient survenir pendant les sorties de terrain. Euh... prendre la suite si tu veux Vas-y. Les cours seront-ils disponibles en rediffusion ou bien il faudra obligatoirement les suivre en direct aux dates indiquées Donc, il y a une date de début de formation, le 10 mai, et une date de fin de formation, le 27 juin. Et pendant ces sept semaines, chaque semaine, il y a une nouvelle séquence qui ouvre. Mais vous, vous pouvez suivre, votre, enfin, vous pouvez suivre le MOOC à votre rythme. Vous pouvez suivre les séquences à votre rythme. Vous pouvez très bien faire, comme elle disait Audrey tout à l'heure, toutes les séquences, visionner toutes les vidéos les dernières semaines, par exemple. Ça, il mmh. n'y a pas de souci. Par contre, une fois que la formation sera terminée, vous aurez encore accès aux vidéos mais vous plus, et aux ressources pédagogiques, mais vous n'aurez plus accès aux échanges, aux forums qui sont présents sur la plateforme. Donc après, en ce qui concerne les rediffusions euh, J'imagine que le, le MOOC sera après rediffusé comme on a fait pour le MOOC Botanique 1, mais pour l'instant, on n'a pas du tout de, de date, prévue. prévu. Mmh. Et les vidéos seront accessibles sur Vimeo et sur euh, YouTube après la formation, comme ça a été fait pour le MOOC Botanique 1. Vous pouvez suivre, vous pouvez visionner les vidéos euh, quand vous voulez là, sur Vimeo et YouTube. Et je complète ce que dit Vanessa, ce qui est aussi fermé à la fin de la diffusion du MOOC Botanique 2, ce sera les quiz, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus réaliser les quiz, mais par contre, vous pouvez continuer à télécharger votre attestation de suivi selon les quiz auxquels vous avez déjà participé en amont, avant la fin du MOOC en fait. Euh, voilà, peut-être qu'on arrive quasiment à la fin. On a une dernière question, euh, parce qu'il est déjà 14h, donc on sait bien, on est, on est rentré pile dans notre timing. Donc, euh, pour finaliser euh, cette, euh, ce webinaire, prenons cette dernière question. Donc, en amont de mon éventuelle inscription au référent, j'ai déposé ce matin un petit dossier sur ce MOOC Botanique 2 dans un euh, café de mon village pour consultation en précisant que je me rendrai disponible pour un suivi collectif du cours. Ah, super Parfait. Du coup, euh, du coup bah, vous, êtes, euh, vous êtes déjà référent euh, actif, on va dire, du euh, point d'information, déjà, du, du, du, du, du groupe Botanique 2. Super. Voilà, <rire> bah, voilà du coup, euh, je ne sais pas, Y a Vanessa aussi, tu voulais peut-être euh, donner un mot. Alors, ici, j'ai l'impression qu'on a pas mal de gens qui, sont, qui viennent de structures naissantes ou de bon, d'universités aussi. Hein, euh, on ne s'est pas tous présentés, bien entendu, des particuliers aussi. Il y a aussi des jardins botaniques qui, organisent des, qui, sont de, qui, qui deviennent référents du MOOC Botanique 2. Je ne sais pas si Vanessa, tu veux en parler un peu. Peut-être que ça peut intéresser ceux qui sont proches de Montpellier, s'il y en a parmi nous. Oui, alors euh, en fait, on, on a créé un sentier connecté, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, avec le jardin des plantes de, de Montpellier. Et donc, on a créé des outils. Qui, vont, qui sont réutilisables pour d'autres jardins botaniques, mais aussi pour des gens qui ont des grands espaces et qui souhaitent mettre en place des sentiers botaniques. Euh, donc, on a créé en fait des, des, des, des mini-cartes avec des QR codes. Et quand vous flashez ces QR codes, vous arrivez sur une fiche famille qui a été créée pour le MOOC. Donc, si vous, vous, avez, vous avez de l'espace et que vous voulez créer un jardin et que vous avez la majorité des familles botaniques présentes, une partie des familles botaniques présentes euh, sur votre lieu vous pouvez nous contacter et nous, on vous enverra ces petites cartes avec ces QR codes que vous pourrez déposer et créer votre sortier. Alors ça, c'est plus réservé pour les gens qui ont, voilà, qui ont cette possibilité-là de retrouver une partie des familles près de chez eux ou dans un champ. Voilà, enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, si vous avez besoin de, de ces, de ces ressources-là, on peut vous les envoyer. OK, très bien. Je vois les remerciements qui, euh, qui s'enchaînent dans le chat. Euh, ben merci Vanessa pour cette précision. Merci à tous pour votre participation. Si vous avez la moindre question, le moindre, le moindre souci dans l'organisation de vos événements, besoin de conseils, etc., vous avez, vous avez vu hein, sur la dernière diapositive euh, les informations. Euh, si vous avez le souhait d'avoir la présentation et que vous n'êtes pas encore inscrit en tant que référent. Ben, inscrivez-vous peut-être en tant que référent. Voilà. En fait, au, au, réfé au référent, on leur demande leur adresse mail dans le formulaire. Et c'est notre moyen en fait, de, de, de, de communiquer des euh, ben, informations qui les concernent. En l'occurrence, on leur a fait un petit rappel aujourd'hui en lien avec, euh, euh, avec euh, le webinaire d'aujourd'hui pour, leur, pour, pour leur, les inviter à, à nous rejoindre. Et, euh, et la présentation qui, qui, qui a été faite aujourd'hui, ainsi que ben, le replay du webinaire, va leur aussi leur être envoyé par mail. Donc, si vous avez euh, envie d'avoir euh, voilà, le, le replay du webinaire et la présentation qui a été faite aujourd'hui, euh, voilà, on vous le transmettra euh, via ce canal si vous êtes inscrit au formulaire des référents. Euh, si vous n'avez pas l'intention d'être inscrit au, réfer, au formulaire des référents et devenir référent par la même occasion, et que vous souhaitez quand même avoir le, le lien du replay, sachez que euh, le replay sera diffusé sur le site de Telabotanica dans l'espace actualité. Vous pouvez aussi le consulter à cet endroit-là. Euh, voilà, bah, merci à tous. Euh, je, bah, voilà, je, je vous dis bah, bon appétit pour ceux qui n'ont peut-être pas encore mangé. <rire> Et puis, à euh, bah, très bientôt sur le MOOC Botanique 2. On bientôt. se retrouvera. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, à bientôt. <rire> à bientôt, au revoir.